Il est l'or L'or de se réveiller Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous saluerez la régularité, en tous les cas pour le moment. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet super sérieux, super intéressant et super central quand on parle de l'investissement, à savoir l'investissement dans l'or. Mais je vous arrête. Si vous pensez qu'on va parler de l'or, euh, d'investissement dans l'or de façon classique, c'est-à-dire comme quand on fait, quand on achète des lingots d'or, etc. C'est pas de ça dont il est question et on va pas parler non plus de comment acheter de l'or avec des crypto-monnaies ou du bitcoin parce qu'en effet il y a pas mal de, de sites maintenant qui, a, qui acceptent les crypto-monnaies pour acheter de l'or. C'est pas ça. On va parler d'autre chose qui se situe entre les deux. On va parler du fait d'investir dans les crypto-monnaies qui sont adossées sur de l'or et qui est en fait aujourd'hui un nouveau moyen, une nouvelle façon d'acheter de l'or, enfin en tous les cas d'investir dans l'or de façon euh, plus facile, plus simple et puis plus abordable aussi parce que tout simplement il s'agit d'acheter, en fait, de, de, de l'or en passant par les crypto-monnaies. Alors, c'est le sujet de cette vidéo. Je pense que, enfin, j'espère que ça vous plaira. Ça vous plaira d'autant plus si vous êtes déjà intéressé par l'investissement dans l'or. Quand vous voulez investir, de manière générale, la première règle qu'on vous donne, c'est de ne pas mettre vos œufs dans le même panier. Donc, en fait, il est bon d'investir dans le bitcoin, euh, certes. Il est bon d'investir dans l'or, euh, dans, dans l'immobilier, d'avoir des actions, etc. En fait, plus vous euh, avez un, un panier d'investissement qui est diversifié, mieux c'est pour vous. Parce que comme ça, selon les périodes de récession ou de hausse, vous êtes plus ou moins gagnant et vous surtout vous lissez les risques. Et donc voilà pourquoi dans cette vidéo, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler justement de l'investissement dans l'or en passant par le médium, par le, le moyen des crypto-monnaies. Donc on va parler, si vous voulez, des crypto-monnaies qui sont adossées sur de l'or. Comment on va structurer cette vidéo C'est très simple. Comment on va faire Dans une première partie, on va simplement faire un tout petit peu de théorie juste pour que vous sachiez pourquoi en fait les gens investissent dans l'or, pourquoi on parle de valeur refuge, pourquoi ça reste jusqu'à aujourd'hui un investissement plutôt sécure et puis encore attractif. Donc, simplement, euh, voilà pour la partie 1. La partie 2, bah, là, je vais vous montrer les, les crypto-monnaies qu'il y a aujourd'hui, sur lesquelles qui sont adossées sur de l'or, hein, donc qui ont la même valeur que, que l'or. Et dans la troisième partie, histoire que vous restiez jusqu'au bout de la vidéo, euh, non, je rigole, hein, vous pouvez cliquer et passer directement sur cette partie-là si c'est celle qui vous intéresse. Euh, je vais vous parler d'un site que je trouve très intéressant. Enfin C'est une application qui vous permet, bien sûr, d'acheter, d'investir dans des crypto-monnaies adossées sur l'or, mais qui, en plus, vous permet de générer un rendement de 15%. C'est-à-dire qu'en plus vous gagnez euh, bah, de l'or en fait euh, chaque mois de manière automatique. Donc c'est vraiment un bon plan et ça faisait longtemps que je n'en avais pas partagé sur cette chaîne et je me suis dit bah, c'est le moment de, de vous en parler. Et avant de commencer, je suis quand même obligée, comme toujours, de vous dire que ce n'est pas, et de répéter que ce n'est pas un conseil en investissement, qu'on qu soit bien d'accord, et que tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est vraiment donné à titre informatif. Si ça peut vous aider pour faire des choix, tant mieux, mais j'ai pas la science infuse, enfin surtout pour l'investissement, personne ne l'a, c'est toujours risqué. Donc voilà, j'ai envie de vous dire même à vos risques et périls, si vous voulez investir dans l'or. Première partie, pourquoi les gens investissent encore dans l'or alors, ce pas du tout évident de faire un, une histoire résumée de, de, de l'or, mais en tous les cas, ce que vous savez, c'est que ça fait des millénaires que l'être humain convoite l'or et euh, même les pharaons l'utilisaient. Enfin, ça, fait, ça a toujours fait partie d'une réserve de valeur précieuse aux yeux des êtres humains. Et les plus vieilles pièces de monnaie qu'on a trouvées, ça remonte jusqu'au e siècle avant Jésus-Christ, en Lydie, avec justement le fameux Crésus, parce que sa notoriété vient de là. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tous les cas, l'or a toujours été, a toujours eu une grande place dans le système des, des échanges humains, mais depuis la fin de Bretton Woods, Nixon a mis fin à l'étalon or, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les monnaies, le dollar n'était plus obligé d'avoir en réserve de l'or pour justifier la valeur du dollar. Mais il n'empêche que on aurait pu se dire à ce moment-là, après les années 70, tiens, l'or va perdre sa valeur, les gens n'en en voudront plus. Eh bien, non. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, euh, le, le cours de l'or ne cesse d'augmenter. Là, je vous montre des graphiques et vous voyez bien, en tous les cas, si on remonte il y a 10 ans, il y a 20 ans, le cours de l'or est toujours à la hausse. Alors, bien entendu, il y, des, il y a des variations et ça dépend aussi des périodes économiques. Parce que justement, ce qui est intéressant avec l'or, c'est qu'on euh, que c'est, on l'appelle une valeur refuge. Pourquoi le mot refuge C'est en fait pour souligner que un Actif qui est décorrélé en fait des, euh, des marchés financiers. Ce qu'on a vu en gros, ce qu'on a constaté, c'est que plus c'est la catastrophe dans les marchés boursiers, c'est-à-dire plus il y a de crises en pleine période de récession par exemple, plus les gens ont tendance à vouloir acheter de l'or et en plus c'est notre instinct grégaire en fait de faire comme tout le monde et donc euh, on va tous se ruer dans l'or en période de crise. C'est en comparant l'or avec les monnaies fiduciaires et ce qu'elles font aujourd'hui, le fait qu'elles puissent s'être imprimées n'importe comment, alors que l'or lui a des ressources limitées, en tous les cas c'est très difficile d'en miner et puis très cher, etc. Il y a des ressources limitées à l'or, euh, c'est comme ça en fait, qu'on s'est rendu compte que, euh, que, que l'or en fait, a les caractéristiques d'une monnaie viable. Et précisément, si vous voulez un rebond avec Bitcoin, euh, moi personnellement et beaucoup d'autres personnes qui, se, qui sont partisanes du Bitcoin, si c'est notamment parce qu'il il a les mêmes caractéristiques, enfin, il est très similaire à l'or et il a même des avantages sur l'or. Et le plus gros avantage, c'est que Bitcoin, lui, est vraiment transférable partout. C'est-à-dire qu'il est numérique, il n'y a pas de poids. Si vous deviez en envoyer des millions payés en or d'Australie aux États-Unis, bon bah, vous voyez bien que c'est compliqué pour une personne de faire ce trajet-là, par exemple, alors qu'avec du bitcoin, on peut envoyer des millions en un simple clic. Donc il a, il a cet avantage-là par rapport à l'or. Et si les personnes investissent autant dans l'or jusqu'à aujourd'hui, c'est justement parce qu'il est relativement stable au cours du temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même volatilité avec le bitcoin. Typiquement, pour cette année qui s'est écoulée, par exemple, l'or a gagné 4 alors que bitcoin a perdu plus de 50 c'est pour vous dire que en fait, ce n'est pas avec l'or que vous allez faire de grands rendements. Je, euh, clairement, c'est ça qu'il faut savoir. Mais par contre, vous n'allez pas faire de grands rendements, mais vous n'allez pas faire non plus de grosses baisses. Et ça, c'est ça qui intéresse euh, les gens, en fait, quand ils veulent investir dans l'or. Ce qu'ils veulent, c'est typiquement l'investissement euh, qu'on appelle type de bon père de famille ou bonne mère de famille, justement dans ce sens-là, pour dire que ce n'est pas un investissement très risqué. Par contre, ce n'est pas un investissement qui va vous enrichir du jour au lendemain. Et d'ailleurs, c'est aussi un très bon investissement qu'on qu lègue en héritage, parce qu'en plus, la fiscalité est intéressante, etc. Alors, euh, vous savez, maintenant, si vous voulez acheter de l'or, euh, d'ailleurs, moi, je vais vous parler des crypto-monnaies adossées sur l'or, ça c'est vrai que c'est un avantage, mais vous pouvez aussi le faire de manière physique. D'ailleurs, moi, je l'ai fait comme ça, j'ai commencé comme ça, mes tout premiers investissements, en fait, mon tout premier investissement au-delà des actions, ça a été d'acheter de l'or de euh, manière physique. Alors, il y a plein de sites pour le faire, pour utiliser or et argent, qui est, un, qui est très réputé. Et puis, moi, dernièrement, j'ai découvert Gold Avenue, je sais que tout le monde en parle, mais c'est vrai qu'il est très bien fait, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous voulez la méthode classique, vous pouvez acheter de l'or comme ça. Euh, sur Gold Avenue, par exemple, et puis euh, le recevoir chez vous. Par contre, euh, rapidement, en général, on ne reçoit jamais de l'or chez soi parce que, et, et s'il y a un cambriolage ou si vous le faites voler ou quoi, bah, c'est forcément plus compliqué. En général, comment ça se passe On achète de l'or et on paye des frais de stockage. Et ce qui est intéressant avec le site Gold Avenue, c'est qu'il n'y a pas de frais de stockage parce que ça peut coûter, ça peut revenir relativement cher hein, de, de, de stocker de l'or parce que c'est dans des coffres forts bien spécifiques, etc. Et puis, ce qui est pratique avec ces sites-là, c'est-à-dire que vous, qui sont dans des coffres forts, etc., qui sont homologués, vous avez votre titre de propriété, etc., et eh bien, quand vous voulez les vendre, vous passez exactement par le même site et vous pouvez les revendre. Parce qu'il y a des formats spécifiques hein, dans l'or. Leur... Bon, ça ne se revend pas n'importe comment. Et euh, donc, ça reste une manière très facile. Donc, vous pouvez acheter comme ça, euh, si ça vous fait plaisir, ça peut être tentant. Moi, je, je vous dis, je l'ai fait, donc je peux comprendre. Et l'autre manière de faire un peu euh, indirect, celle-là aussi, j'aime beaucoup cette méthode-là. Mais je trouve que c'est les femmes qui ne le font plus c'est tout simplement d'acheter des bijoux en or. Ça, ça peut être aussi une option. Je sais que moi, personnellement, j'aime bien parce que je me dis toujours, tiens, on peut refondre et, euh, et avoir de l'or en soi. Et puis, ça peut être une bonne solution à l'étranger, par exemple. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est quand même qu'aujourd'hui, on puisse acheter en fait euh, indirectement de l'or en passant par les crypto-monnaies. Et donc, euh, chapitre 3, si vous voulez, là, on va voir un peu les avantages, comment ça marche, à quoi ça sert. La première chose à comprendre des crypto-monnaies adossées sur l'or, c'est que c'est exactement la même chose que par exemple les stablecoins qui sont indexés, euh, adossés sur du dollar. C'est-à-dire qu'à chaque, il euh, y a toujours un ratio 1-1, y à chaque once d'or, il y aura un, euh, une crypto-monnaie émise. De la même manière que quand il y a un tether, il y a un dollar émis. Petite parenthèse, euh, tether un peu à euh, des accusations comme quoi les réserves ne seraient pas suffisantes justement. Euh, mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo, on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, méfiez-vous de, de, de Tether. Et donc, la crypto-monnaie adossée sur l'or va suivre le cours de l'or, tout simplement. Alors, bien sûr, il y a des variations, mais globalement, elle suit le cours de l'or. Donc, c'est clairement une manière indirecte d'investir dans de l'or en n'ayant pas les inconvénients, si vous voulez, d'un achat dans l'or. Alors, précisément, c'est quoi les inconvénients qui sont retirés, ou plutôt, c'est quoi les avantages de passer par une crypto-monnaie Alors, bah, comme vous le savez, en passant par une crypto-monnaie, l'achat est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que vous le faites en quelques clics. De deux, la protection, enfin, euh, vous avez votre or sur votre wallet, entre guillemets, mais sinon, vous avez bien un titre de propriété. Vous pouvez même chercher votre numéro de série, retrouver votre or, etc. Mais vous pouvez faire des échanges plus faciles. Donc, la liquidité est augmentée. Ça peut être un peu plus long quand vous avez de l'or physique et que vous voulez le revendre, etc. Alors que là, c'est vraiment immédiat. Si vous avez besoin de revendre votre or pour X raisons, eh bien, on a un simple clic, vous l'avez. L'autre avantage, c'est qu'en plus, même comme ça, vous pouvez toujours recevoir, même en achetant des crypto-monnaies, je veux dire, vous pouvez toujours recevoir votre or physiquement. Donc, en gros, quand vous investissez dans les crypto-monnaies adossées sur de l'or, c'est plus économique, plus facile et surtout aussi plus abordable. C'est-à-dire que là, si vous deviez acheter un lingot, il y a des sites qui ont des minimums parce qu'il faut acheter où, un gramme, 10 grammes, 50 grammes, alors que là, avec les crypto-monnaies, vous pouvez acheter des fractions. C'est-à-dire que vous pouvez même faire votre premier investissement avec 10 dollars. Donc, voilà les gros avantages. Moi, je vous l'ai dit, j'ai fait les deux façons, mais maintenant, je fais euh, que de, de, je passe que par la crypto-monnaie, en fait, si vous voulez. Et donc, maintenant, la vraie question que vous devez vous poser, c'est quoi C'est quels sont les sites sur lesquels on peut acheter des crypto-monnaies adossées sur de l'or, tout simplement La première crypto-monnaie adossée sur l'or en termes de market cap, c'est celle de Tether Gold. Alors... Euh, juste par rapport au problème de Tether qui n'a pas forcément les mêmes réserves, il n'y a pas ce problème-là, en tout cas pas connu pour Tether Gold, c'est-à-dire que quand même ça reste euh, la première crypto-monnaie adossée sur de l'or, sur laquelle que vous pouvez acheter, et en plus, bah, elle jouit de la solidité, si vous voulez, de Tether et de la réputation. Mais sinon, il y a, une autre, il y a un autre, il y a une autre site en fait, que moi, personnellement, je préfère, et que vous connaissez peut-être, c'est Paxos Gold. Alors là encore, la société est super stable, super solide. Elles sont basées à New York, ils ont pas mal de filières partout et surtout ils ont de gros partenariats avec des boîtes relativement connues alors là il faut quand même que je vous dise pour les pour investir dans les crypto monnaies adossées sur de l'or ne faites pas n'importe quoi n'allez pas sur des sites trop nouveaux etc pour la simple et bonne raison que le marché de l'or, c'est un marché qui est réglementé depuis des siècles. C'est-à-dire que c'est pas la fête au village. On crée pas une société comme ça de crypto-monnaie adossée sur de l'or. Déjà, il faut de l'or. Il faut être quand même. Il faut avoir une expertise dans le milieu. Il faut avoir des assises, etc. Alors, vous pouvez acheter du Paxos Gold directement sur le site. Vous suivrez une procédure de KYC, hein, ce qui est très bien parce que vous aurez un titre de propriété en fait qui sera lié à votre or. Vous pouvez le faire sur l'application. C'est franchement très simple. Moi, c'est comme ça que je le fais. Et d'ailleurs, je me disais pour faire la vidéo je vais peut-être le faire un moment, mais bon, j'attends. Euh, on peut aussi demander à recevoir son or physique. Mais voilà, je n'ai pas envie de le faire parce que je n'ai pas envie de me rajouter un problème, en fait, euh, de plus à gérer. Euh, je trouve ça très bien, l'or dans les coffres forts. Déjà, on doit gérer nos cryptos, ce qui n'est pas évident toujours. Mais euh, donc voilà, Paxos Gold, c'est très bien. Et maintenant Maintenant, il fallait quand même que je vous parle du site que j'utilise le plus, très clairement. C'est Kinesis Money. Alors, c'est une application. Et là encore, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas investir... Dans les jeunes sociétés, Kinesis Money, elle, est, elle existe depuis 2018. Par contre, c'est la société, c'est une filiale en fait, c'est une nouvelle société créée par des mastodontes du milieu. Donc, c'est une société qui existe en Australie, qui a plus de 12 ans d'expérience et qui est très implémentée dans le milieu. Alors pourquoi Kinesis Money, je la trouve très intéressante. Ça fait un an que je l'utilise et franchement, je suis euh, ravie de ce système. J'ai mis du temps en fait pour vous en parler parce qu'il fallait que je parle de l'or et puis je voulais en fait aller jusqu'au bout. Et même par rapport à toutes les sociétés, déjà elles se distinguent quand vous savez, quand on remplit les KYC, eh ben, c'est la seule société qui appelle après. Enfin, en tous les cas, moi c'est la seule que que, où j'ai eu l'équipe au téléphone euh, qui m'a. Ben, voilà, on a un conseiller si vous voulez en investissement qui nous pose des questions, qui nous aide à investir. Et et ça, je ne l'ai jamais vu, Alors vraiment, je répète, je ne l'ai jamais vu et pourtant, Dieu sait que je m'inscris à quasiment tous les sites, ne serait-ce que pour Zonebitcoin, je suis obligée de faire plein de tests, mais c'est la première fois que j'ai eu ça. Ou peut-être une autre fois avec un autre site, mais c'était un truc de gros portefeuille, donc forcément. Et puis le concept, c'est quoi ben, Encore une fois, c'est d'acheter euh, des crypto-monnaies adossées sur de l'or, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mintez une crypto-monnaie, ça s'appelle KO, vous pouvez acheter au fait de l'or et de l'argent à chaque fois que vous minez une, une crypto-monnaie, vous avez euh, une once d'or qui est euh, mis en réserve. Et donc là, pareil, vous avez des titres de propriété, c'est-à-dire que votre or vous appartient euh, à vous. Et puis, vous pouvez euh, bah, écouter, les, les échanger. Il y a même un système, mais c'est seulement pour les euh, clients américains, mais euh, là, ce que j'ai su, c'est qu'ils allaient ouvrir au, à des clients européens bientôt, peut-être cette année. En tout cas, ils ont une carte euh, bancaire. Nous, on a seulement la carte virtuelle, qui est déjà bien pour les paiements en ligne, avec un système de cashback Et pour pour le coup, le cashback est intéressant parce qu'on reçoit un cashback en or et pas dans une token créée de nulle part comme ça, comme c'est le cas avec les autres euh, systèmes de cashback, en fait. Et ce qui est intéressant avec Kinesis, euh, c'est les rendements qu'ils nous offrent. Alors, vous le savez, moi, j'aime bien euh, j'aime bien faire travailler mon argent et alors, enfin, euh, pour le coup, faire travailler mon or. Et euh, là, en fait, il nous offre 15 de rendement alors sur simple fait de déposer, de d'avoir son or sur le site. Alors, c'est vraiment très intéressant. Puis, j'ai voulu creuser, en fait, pour voir comment ça marchait pour le business model. Et en fait, ils nous reversent tout simplement une partie des frais de transaction qui ont eu lieu sur la plateforme. C'est ça, hein, la plupart des business models des sociétés. Mais en fait, là, on voit vraiment d'où ça vient l'argent. Ce n'est pas un rendement euh, qui sort de nulle part. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que chaque mois, ils nous versent automatiquement donc, euh, nos, nos rendements, ce qui est vraiment très bien si vous voulez investir dans l'or. Parce que là, en fait, vous, aurez, euh, de, vous le ferez d'une pierre deux coups, comme on dit. Et vous aurez de l'or, et en plus, vous générez des intérêts dessus à hauteur de 15%. C'est vraiment pas mal. Ils ont un autre système, là, qui est un peu plus difficile. Alors moi, j'ai réussi à en avoir un système, en fait, de dividendes. Et là, on reçoit euh, carrément, en fait, euh, vraiment les parts des bénéfices de l'entreprise, pareil, qui sont ici, des frais de transaction. C'est super intéressant. C'est le token KVT, mais il est un peu plus difficile à avoir parce qu'il n'y en a que 300 000. Et euh, bah, en fait, les détenteurs, euh, les gardes, ils ne veulent pas forcément euh, les vendre, donc c'est difficile à en avoir. Moi, je vous ai dit, ça fait un an que j'utilise la plateforme, donc j'ai pu euh, en avoir, mais ça a été euh, difficile, parce qu'en fait, tout le monde veut ça, tout le monde veut recevoir des dividendes d'une société comme ça, avec un potentiel de croissance plutôt exceptionnel, plutôt exponentiel, j'allais dire, mais les dos euh, vont très bien, parce qu'en fait, cette société, fait pas mal de, de partenariats en plus publics. Par exemple, là, ils ont fait un partenariat avec euh, la Banque Postale de l'Indonésie, donc, euh, voilà, 300 millions de personnes potentiellement euh, touchées. Il y a le fait que cette kinésie, ça est très intéressante pour ça, parce qu'elle travaille bien ses partenariats. Mais, toujours est-il qu'on ne sait jamais, euh, donc là, je vous en parle parce que je trouve que c'est un très bon site, moi, je gagne avec, donc forcément, euh, j'avais envie de vous en parler... Et je vous ai mis un lien qui vous permet de gagner un peu la moitié d'un gramme d'argent. Donc, pas c'est pas énorme, mais ça, quand même être, ça peut être pas mal pour vous si vous le voulez. Ou si vous voulez partager justement votre lien d'affiliation avec d'autres, bah, profitez-en. Donc, euh, écoutez, voilà, on a fait le tour. Euh, je pense avoir dit les grandes lignes pour l'investissement euh, sur les crypto-monnaies adossées sur l'or. Mais s'il y a des questions, il y en aura forcément. N'hésitez pas à me les poser. Je mettrai aussi un article euh, euh, sous cette vidéo et les liens aussi de Paxos, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire Et aussi des liens affiliés parce que, quand même, il faut quand même faire tourner cette, cette chaîne YouTube. En fait, j'ai envie de prendre un monteur. Je, je, je, je pense que je ferais plus de vidéos si j'avais moins de montage à faire. Et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Donc voilà, on finit comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu euh, et que vous avez app appris des choses. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser. Et puis, euh, si vous voulez un tuto sur seulement Kinesis, je peux le faire. Ou sur Paxos, par exemple, je peux le faire aussi. Euh, comme, comme vous voulez, Tout est, je suis à votre écoute, je suis à votre disposition. Je vous remercie. Je remercie vraiment les personnes qui soutiennent cette chaîne, en fait, qui écrivent des commentaires. Je commence à vous connaître en plus. Euh, C'est vraiment chouette. Donc, des commentaires positifs ou négatifs, tout est bon à prendre en fait. Et donc, je vous remercie pour ça. Et euh, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites de bons investissements comme toujours. Et puis, pourquoi pas, investissez dans l'or, même si pas de conseils financiers, encore une fois. Ciao